غيتا زين صحفيه في المغرب الموضوع ديال الحريات الفرديه في المغرب بالنسبه لي يعني الطريقه باش تطرق ليه الصحافه هو انها تتوضع دائما في الخانه ديال الاحداث يعني ديال لي فيديفر يعني ما تنسمعوا ب شي حاجة تتعلق بالحوريات الفردية إلا فش تكون واقعة فش تتكون إما محاكمة تتبعها يعني الصحافة ويمكن أنا تتبعها كذلك جمعيات في المغرب وخارج المغرب أو لا فش تكون يعني أعمال عنف تضر ببعض الأشخاص اللي الميولات الجنسيه ديالهم مغايرة الناس الخرين الأمور المتعلقة بالحرية الفردية يعني في الخانة ديال التموغاليتي ديال الكشيري تموغير وصافي من بعد تيدوز بحل عملية الدرب والجرح العادي وصيدوز من بعد ما يعني هذا التخاتم ما تخليش أن يكون من بعد ان ديبا سوشيال ولا ان ديبا بوليتيك ولا حتى ان ديبا ميدياتيك في بزاف ديال مواد صحافية ماشي كاملين ولكن أغلبية ديال المواد الصحفية أنا لاحظت أن مثلاً الإدنطية الهوية ديال الأشخاص اللي هما تيكونوا في الوضع الهشة يعني في الاسيطواتيات اللي بلولنرابل إما تيكونوا فيكتما أو لا تيكونوا هما اللي تتوجه لهم أصابع الاتهام هما الأشخاص اللي أسماء ديالهم تترجع اكثر أو الصور ديالهم تترجع اكثر بينما الشخص اللي اللي تكون ولا ولا المجموعه اللي تكون مورا هذاك لي تتبقى دائما مخبيه إذا بغينا يعني ناخذ ان خاص يكون العكس <تصفيق> كيبقى سؤال يعني ديال الصحفيين ولا لي جون كي صون دي ريغ هذاك المواد الصحفيه يعني نتكلموا يعني بطريقه عامه على لا كولتور ولا على الثقافه ديال حقوق الانسان والثقافه يعني ديال واحد نوع من ليتيك جورناليستيك lire euh, d'être les saphis au saphia, en dedo vous direz la présomption d'innocence, la protection de l'identité de la victime, la protection ou l'espace qui est donné à la victime et aux suspects, les le suspects justement, ça, ça vous t'aident et tout. les, cette fois d'aller, il y a qu'il y a de moral, un nouveau magicien haz le, un point de vue, il a can, uh, arf, bly, hadak, point de vue, point de vue, il a débat, mais يعني, euh, il, va, il va viser une personne qui va être lynchée sur les réseaux sociaux, les tsauraraïkuno partout, les chosossi et vont être violés de, de toutes les façons possibles et imaginables. Et justement, il y a un internaute euh, lambda, les réseaux sociaux, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Justement, les médias doivent être considérés ou sans من ناحية المهنية نتا مع أو ضد شي حاجة سميتها الحريات الفردية هاتك شغلك ولكن نتا كصحفي ما خاصكش تعدى بعد الخطوط اللي اللي هي تعرض ناس خورين الخطر كتو سوا في حياتهم كتو سوا في مادين أو معنويا أنا كصحفية كنت اشتغلت أكثر على موضوع ديال الحريات الفردية في إطار المتابعات ديال الصحفيها جاري سوني لأن هو بالنسبة لي كان هذا الملف ملف سياسي في المعالجة دياليد الميرف ديالها في شق ديال الفرديه الفردية دياله أنا Déjà, en tant que femme, en tant que citoyenne et en tant que, que, que, que journaliste, euh, je, je, je respecte les libertés individuelles de, de chacun. Donc, Benis euh, Belli une exigence pour moi, même dans le traitement du dossier de la Hajar Sony, bien qu'à titre personnel, il n'y euh, de de la bien sûr que, comme j'arrise, il y aurait eu une autre personne à sa place. Je me sentirais concernée par le fait de prendre parti. Euh, des choses, des réformes légales, les pas ou la la de à, pour nommer les choses, je parle là de, de, de du droit à l'avortement et de, de, de la santé maternelle de manière, de manière large. Je pense qu'il y, qu y a un mélange de genre. Le mélange de genre qui fait que certaines personnes, Mara ne sont pas nées, elles tu de fais pas la même fonction, etc. Mais même dans les La formation, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas quelque chose de figé l'éthique du métier accompagne justement l'évolution de la culture des droits humains et des formations continues qui s'adressent aux journalistes qui font il a un, un, un plaidoyer où il envoie un mémorandum au Parlement, comme le fait une association de la société civile. Mais le fonctionnement, le processus journalistique, la la et justement là, il ne va pas mélanger les genres en se disant « j'ai une personne, je suis un chafé ». Alors, j'ai un chafé, que je ne vous remercie certains usages ou des choses euh, les euh, tiroirs justement, le la valeur du le travail journalistique, de la noblesse, il le métier et qui est que euh, tu vas pas te mouiller dans, euh, dans justement stigmatiser ou tu diffames, ou tu dis femme etc. jamais euh, euh, un code éthique de la presse n'a prenait ou n'a autorisé, en tout cas, euh, n'a autorisé euh, de stigmatiser et de diffamer parce qu'on n'est pas une association de la société civile. On, on redonne aux questions sociétales et particulièrement les questions relatives aux droits humains, aux libertés individuelles, toutes leurs valeurs en termes de traitement journalistique en créant justement une dynamique transversale. Il y a une puisque j'ai dit que la rubrique « chnobrit » Ou la vision de l'ANA et le moujama, et Et tout, je dois travailler avec les autres acteurs de la société civile que je suis amenée à analyser, à, à, à, à, à questionner, à, à beaucoup de choses. Et donc, je vais te parler de Nastia Al-Qadha, de pourquoi pas de Al-Qudha qui le souhaite e rendre ce que avec les instances du société civile et cetera et cetera ou pourquoi pas euh mais qu'il y a pas un travail ou la des des rencontres collectives qui c'est de rassembler ces gens كاملين et بيناتهم les journalistes parce que je pense que euh, euh, il suffit parfois d'échanger et de travailler euh, en en interaction en décloisonnant les euh, les professions, les compétences et les savoir-faire que Anna Kasahafi a sans doute A le background de la part des personnes qui m'ont influencé, f, euh, f le parcours de vie, dit en bien ou en mal, euh, c'est très très problématique. Je souhaite et déjà que quand on traite des questions de liberté individuelle, qu'on ne les traite pas de manière stigmatisante. Et s'il y a un parti pris à faire, c'est le parti pris de contribuer à travers notre production journalistique à à changer les pratiques, déjà au sein de, de notre corps professionnel euh, et euh, à, à influer euh, de la sorte euh, les composantes de la société, pas en ce sens où elles vont se faire une opinion à travers euh, ce que nous on veut, euh, veut qu'ils qu croient ou qu'ils ne croient pas, mais euh, en ce sens où justement euh, on abordera la question des libertés individuelles de manière plus apaisée. Et même quand il y aura à ce moment-là débat, ce sera un débat qui sera dépassionné, euh, qui sera pas. Euh, et qui permettra justement de donner de la visibilité. Je pense qu'elle n'est pas assez traitée la presse. De manière globale, même, je pense je quand je lis certaines, à part certaines grandes enquêtes et grands formats, etc., euh, qui sont plus souvent faits euh, en Tunisie, euh, j'ai l'impression que euh, c'est des pratiques qui sont les pratiques que nous nos confrères et nos consoeurs au Gazaïre ou au Tunis, qui nous ont dit que nous avons des messages qui nous ont donné des messages, des messages, des messages.